Ah, ah, ah, ah, ah, Palette, kill the beat. D A R B hey Si c'est Flyboy Maman yeah. J'ai pas le temps pour te sauver J'ai pas mon temps pour te lover On n'est pas par un différent La loi du plus fort toujours mieux. J'ai peur de l'homme, ils n'ont pas de pitié Le grand photo S'il n'y a pas de politique Tu peux pas me faire taper pour tout La loi du secours le roi veut L'homme je touche pas Putain de patron j'avais nature ne coûte pas Oui putain d'entropise putain de patron Après dans une autre dimension L'espace est si vide J'ai pas le temps pour te chercher Des ingrats dans la cité mon pangala Et mon superbe n'a est moi seul au LCMP, au Ghana, Va bientôt gagner le Golo. J'ai pas le temps pour te sauver. J'ai perdu mon temps pour te lover. On n'est pas par du différenté. La loi du plus fort toujours meilleur. Oh, oh, oh, oh. J'ai peur de l'homme, ils n'ont pas de pitié. Oh, oh, oh, oh. Père ils perdent de ils n'ont pas de pitié. Oh oh oh oh Ils sont noirs de coach, ils n'ont pas idée. Le rap game Jet Production On vise long, on veut être international. Comme Michael Jackson. 5 millions de vues sur YouTube. On veut pas être des maîtriers, sinon c'est 150 millions. On vise le, on vise le. On vise loin, on vise loin. On vise loin, on vise loin. On vise loin, on vise loin. Hey. J'ai pas le temps pour te sauver. J'ai pas mon temps pour te lover. On n'est pas parrainé différenté. La loi du plus fort toujours meilleur. Oh, oh, oh, oh. J'ai peur de l'homme, il n'a pas de pitié Oh oh oh oh Il sont loin de cœur, il n'a pas à t'aider Validé Rap Production